l'ambiance du mois, celle qui va déteindre un petit peu sur vous, hein, qui donne le ton euh, de ce mois, en tout cas jusqu'au 23 juillet, euh, c'est euh, la présence du soleil en Cancer. Et il faut savoir que la semaine du 8, le soleil en Cancer sera opposé à Saturne. Qu'est-ce que le Cancer pour les Gémeaux? Eh bien c'est un signe qui gère vos possessions, vos avoirs, euh, vos biens, mobiliers, immobiliers, l'argent que vous gagnez, et aussi l'argent que vous dépensez hein, malheureusement, et on sait que le Gémeaux est un petit peu panier percé, hein? sauf ceux qui avaient une conjonction Soleil-Saturne à la naissance, mais bon, euh, c'est à voir ça dans votre thème. Euh, toujours est-il que cette opposition euh, Soleil-Saturne va forcément vous obligez à dépenser moins, euh, tout simplement parce que peut-être vous n'en plus euh, de quoi dépenser. Hein. Alors ne continuez pas, hein, même si vous avez droit à un découvert, euh, essayez de vous mettre des limites, c'est ce que vous demande Saturne, elle occupe votre secteur euh, l'autre secteur d'argent de votre thème, donc euh, vraiment il n'y a pas d'autre chose à faire que de vous restreindre, même si ça vous fait mal, même si ça vous frustre, euh, bon euh, il faut le faire. Alors la frustration elle peut aussi venir d'un autre domaine, par exemple vous allez vous frustrer euh, d'un plaisir, hein, parce que euh, bon on vous le demandera, ou parce que vous vous sentirez que c'est plus raisonnable, bon euh, par exemple si vous aimez manger, si vous aimez boire, si vous aimez euh, bon, toutes ces choses qu'on aime quand on aime la vie, hein, eh bien il faudra mettre un petit frein le temps de cette dissonance qui durera du 8 au 15 à peu près. Hein, euh, après donc le 23, le soleil rentrera en Lion et là vous serez content parce que vous serez dans votre élément, c'est-à-dire celui de euh, de l'information, des discussions, de tout ce qui se transmet, euh, des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, vous serez accro euh, à l'actualité et euh, ça vous plaira. On va passer maintenant euh, à tout ce qui est du registre de Mercure, c'est-à-dire euh, le travail, la vie quotidienne, les échanges et les échanges avec euh, les membres de votre entourage. Et précisément, Mercure se trouve en Lyon dans le secteur qui représente votre entourage et les, et les personnes avec lesquelles vous êtes plus ou moins euh, quotidiennement. Hein. Et euh, donc Mercure est bien placé en Lyon, <coughs> elle accentue euh, votre capacité à parler, et à trop parler parfois. Hein? Donc il faudra faire attention parce que vous allez peut-être dire quelque chose qui va choquer tout le monde. En effet, il y a une dissonance euh, euh, entre mercure et uranus, et elle est durable parce que mercure va stationner, mais vraiment euh, rester sur le quatrième degré du, du, du lion, pendant plusieurs jours, et elle sera en dissonance avec uranus. Donc attention à ne pas dire des choses trop cho choquantes, ou, ou à ne pas être le, le messager qui, qui annonce des, des mauvaises nouvelles, parce que de toute façon vous aimez annoncer des nouvelles, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc euh, il va falloir euh, là aussi peut-être vous retenir un petit peu, euh, euh, même si vous avez du plaisir finalement euh, avec euh, ce, cette tendance hein, euh, à, à être accro un petit peu aux nouvelles, et à ce qui se passe autour de vous, euh, les commérages et tout ça. Vous, bon, vous aimez bien ça hein, les Gémeaux, ça on ne peut pas euh, dire le contraire. Mais là, ne vous mêlez euh, d'aucune euh, euh, manière euh, des, des petits problèmes qu'il peut y avoir autour de vous, hein, que, que certains, le beau-frère, la belle-sœur, vous voyez des gens avec qui euh, soit vous serez en vacances, soit vous que, que vous fréquentez régulièrement, ne vous mêlez de rien, ça vaut mieux, croyez-moi. Euh, Mercure va rétrograder et va retrouver euh, aux alentours euh, du vin le signe du cancer, donc votre secteur d'argent, hein, je vous le rappelle, mais là ce sera le 3e décan qui sera concerné, alors qu'auparavant c'était le 1er décan. Donc 3e décan, mercure va rester un petit bout de temps hein, jusqu'au euh, jusqu mois prochain euh, en cancer, et euh, bon euh, certainement qu'il y aura des questions d'argent à mettre au point, à discuter. Vous y penserez tous les jours, vous essaierez tous les jours de trouver des solutions, mais peut-être qu'il faudra que vous demandiez conseil, hein? ça peut être. Euh, euh, ou alors que vous alliez voir votre banquier pour essayer de régler un problème de découvert, hein? ça peut être le cas euh, aussi. Donc euh, faites attention à surveiller vos dépenses pendant cette période, euh, cette deuxième quinzaine du mois. Mm. on en vient à vos amours, hein, vos amours gérés par Vénus. Donc Vénus va occuper le Cancer à peu près tout le mois, et euh, c'est plutôt une bonne chose parce qu'elle ne sera pas prise dans les, dans les rayons d'Uranus, ce sera le mois prochain, euh, mais elle va être prise dans les rayons de Saturne. Vous voyez comme la... Hein, cette conjoncture peut être contradictoire, il y a à la fois des des choses qui sont bonnes hein, avec le Lion, et puis des choses qui sont un petit peu moins faciles avec le Cancer, parce que Vénus elle va faire comme le Soleil, c'est-à-dire qu'elle va s'opposer à Saturne et que bah, vous vous sentirez frustré là encore d'un plaisir, de quelque chose dont vous aviez envie et que vous ne pourrez pas avoir. Alors ça peut être quelqu'un, donc vous avez envie, hein, sur qui vous, vous êtes fixé en vous disant ah là, celui-là ou celle-là euh, me plaît énormément, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, et puis vous vous rendrez compte que cette personne ne s'intéresse pas à vous. Donc ah, ce sera frustrant, euh, bon, mais je veux dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est évident. Euh, et en plus de ça, ça va passer assez rapidement, hein, donc ne vous mettez pas martel en tête. Euh, en plus de ça, bon une fois que la dissonance avec Saturne sera passée, bah, ma foi, la vie sera plutôt agréable, gourmande, vous serez gourmand, un petit peu de tout, euh, et euh, euh, bon, euh, étant donné que Saturne ne sera plus là, vous n'aurez pas à vous mettre de limites. Bon, sauf que bah, parfois il faut faire attention à ne pas exagérer, n'allez hein, pas trop loin non plus euh, parce que vous le regretteriez euh, à, à plein de niveaux. Hein, si vous mangez trop, si vous buvez trop, ben, ça va se voir sur votre tour de taille hein, et quand même les vacances sont là. Hein. Donc euh, voilà, c'est juste des petits conseils de modération. On va terminer avec Mars qui va euh, être en bon aspect avec vous, hein, euh, exactement comme Mercure, mais euh, également en dissonance avec Uranus. Donc on, vous voyez, on retrouve ces contrastes hein, quand même très forts, c'est un mois fort, hein, il faut le dire. Euh, donc pour ce qui est de votre forme, de votre volonté, de votre détermination, Mars en Lion est très bien placé. Hein. Euh, on va essayer de ne pas tenir compte de sa dissonance avec Uranus, parce que peut-être qu'elle ne jouera pas, hein. c'est euh, très possible. Euh, quoi qu'il en soit, donc vous aurez la forme, et vous aurez non seulement la forme physique, mais la forme intellectuelle aussi. C'est-à-dire que vous aurez de, de l'humour, enfin que votre humour naturel sera accentué par euh, Mars, et donc quand vous verrez que les autres rient à vos plaisanteries, eh bien ça vous donnera la pêche, hein, et puis vous aurez envie d'en faire encore plus. C'est-à-dire que avec Mars, on, euh, en tout cas pour vous, hein, les Gémeaux, eh ben vous cherchez toujours euh, à aller un petit peu plus loin, à être plus, euh, euh, comment dire, à être plus actif dans le euh, même dans, en ce qui concerne les, les distractions, les jeux et tout ça. Hein, vous serez, euh, euh, vous arriverez, euh, vous voyez, à vous investir euh, dans les dans, dans tout ce que vous allez faire en euh, tant que sport, distraction, loisir, etc. Vous y, vous y investirez et euh, vous ne vous disperserez pas trop. Alors bon, vous ferez peut-être des tentatives hein, de faire plusieurs choses en même temps, mais euh, parce que vous vous sentirez en forme, mais je vous le conseille pas trop. Hein. Faites les choses les unes après les autres, hein. c'est quand même mieux, et puis vous vous y investissez davantage et c'est donc certainement plus agréable que de sauter d'un truc à l'autre, que finalement ça vous bouffe votre énergie. Hein. Donc euh, euh, Suivez mes petits conseils.